Je serai le musée d'art moderne et contemporain, le musée Jean Harpe, qui est dédié à un artiste qui a marqué l'histoire de la ville, mais en même temps aussi le regard de la forme et de la sculpture de nombreux petits strasbourgeois. Si j'étais une rue, il y en a une que j'ai beaucoup habitée et que peut-être j'habiterai encore, c'est la rue Brûlée où se trouve l'hôtel de ville. Je serai Catherine Zell, j'ai fait des études de théologie dans le passé, euh, mais c'est surtout un personnage qui a marqué la ville, puisqu'elle a été amenée à prêcher depuis la chaire de la cathédrale. Je dirais « ya Yaya". ya Yaya. Yaya. », c'est-à-dire deux petits mots qui sont en même temps l'expression de toute une identité de cette région. Euh, ce serait euh, la possibilité de, de vivre une session euh, parlementaire ouverte à tous les strasbourgeois pour qu'ils puissent participer au débat démocratique et illustrer ce que doit être ce parlement, c'est-à-dire euh, le, euh, le lieu de la décision populaire euh, représentative de tous les peuples d'Europe, mais aussi des citoyens de Strasbourg. Dans ces six dernières années, je retiendrai la rénovation urbaine qui est une première étape avant l'accélération de la prochaine période de, de rue, ce, ce, ce grand projet qui va nous permettre aussi de transformer les, les immeubles, les appartements, selon les, les règles nécessaires pour, pour respecter les objectifs climatiques, la réduction des charges en matière d'énergie. J'ai renoncé. Euh, à la partie de ma vie qui était dédiée au Parlement européen. C'est un renoncement, parce que j'ai été très attachée à ce travail, peut-être moins vu, moins, moins perçu, mais pourtant essentiel, dans lequel j'ai pu œuvrer, en particulier sur tous les domaines de l'innovation. Ça serait créatrice de start-up, j'ai quelques idées. D'abord euh, en matière de, de mobilité, euh, le crédit mobilité, c'est-à-dire l'accompagnement euh, des personnes les plus modestes euh, dans la mise en œuvre de notre zone à faible émission, pour qu'ils puissent trouver des solutions financières, trouver des solutions aussi euh, avec euh, des véhicules qui leur permettront de continuer d'aller au travail lorsqu'ils ont besoin de, de circuler en voiture. Il y a aussi la gratuité, la gratuité euh, du transport public pour les jeunes jusqu'à 18 ans, pour les personnes de plus de 65 ans, et puis le samedi, euh, le matin, de 9h à 14h, la gratuité du stationnement pour permettre euh, à tous les habitants de l'agglomération de retrouver le réflexe de venir à Strasbourg. Il y a aussi euh, l'école. Pour les enfants, il y a euh, forcément depuis la maternelle le besoin d'ATSEM, une ATSEM par classe, mais aussi l'ouverture vers les quartiers des cours d'école qui peuvent devenir des zones de fraîcheur. Il y a aussi l'abonnement à une revue pour garder le goût de s'informer et, et le développer euh, chez les jeunes. Et puis, euh, il y a euh, bien sûr euh, euh, d'autres mesures, comme par exemple travailler avec les enfants euh, pour l'aménagement de l'espace public, parce que souvent, ils s'en sentent tout à fait écartés.